Bonjour à tous, donc, je me présente Linda Amar, je suis directrice de l'Institut de formation de techniciens de laboratoire médical au sein de l'Université catholique de Lyon. Donc aujourd'hui c'est un live, c'est une grande première pour nous. Il y aura donc deux temps dans cette présentation, euh, un temps où je vais vous parler euh, des métiers, des métiers de la santé et de nos formations. Et un deuxième temps, vous aurez euh, loisir de poser toutes vos questions en chat et j'y répondrai. Donc on va commencer par la première partie, les métiers de la santé et nos formations pour y accéder. On va parler donc de l'IFTLM au sein de, de l'Université catholique, euh, de nos deux types de formations, euh, Bac plus 3 et Bac plus 5. L'IFTLM au sein de, de, de l'UCLI, l'UCLI euh, est composé de six pôles de formation, on ne va pas les citer, euh, il et nous, l'IFTLM, nous faisons partie du pôle Sciences. Quelques chiffres quand même de, de l'UCLI, quatre écoles supérieures professionnelles, une grande école de management, 28 unités de formation et une unité euh, de recherche qui est pluridisciplinaire, et nous accueillons environ 11 000 étudiants au sein de notre campus, l'IFTLM, on propose un, un parcours du baccalauréat à bac plus 5, mais pas que, puisque euh, à côté de ces deux formations euh, initiales, nous proposons aussi aux professionnels déjà en exercice, aux professionnels de santé, euh, deux types de, de formations un diplôme universitaire et un certificat de qualification professionnelle. Passons d'abord au, au bac plus 3, au diplôme d'état de technicien de laboratoire médical. Donc, on entend beaucoup parler euh, en ce moment au, au regard de la, de la crise sanitaire. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un technicien de laboratoire médical Il est bien entendu euh, au cœur de, du, du, du service du, du patient. C'est un maillon essentiel de la, de la chaîne de soins puisqu'il va euh, participer. Euh, au diagnostic, il va permettre ainsi aux au médecins de pouvoir poser un diagnostic avec les résultats que va lui donner le technicien de laboratoire et il va pouvoir mettre derrière le thérapeutique. Euh, donc le technicien de laboratoire médical va être spécialisé aussi bien dans le diagnostic médical, mais il pourra aussi travailler dans des laboratoires de recherche médicale. Avec le ministère de la Santé, puisque nous dépendons du ministère de, de, de la Santé, euh, le technicien de laboratoire est spécialisé dans euh, quatre domaines. Il y a quatre domaines. Le premier domaine, c'est ce qu'on appelle strictement la biologie médicale, avec des sous-domaines, des sous-domaines comme la bactériologie, l'immunologie. Donc ça, ça appelle à carrément du diagnostic ou de la recherche, et avec des gros plateaux techniques et des automates. Le deuxième secteur important, euh, très important à l'heure du, du Téléthon, c'est les thérapies cellulaires, géniques et les biobanques. on en parlera tout à l'heure. Le, le troisième secteur, c'est tout ce qui a trait à la cancérologie, c'est ce qu'on appelle l'anatomie et la cytologie pathologie, et enfin le dernier secteur avec tous les métiers qui s'y repèrent euh, dans les établissements français du centre, avec le secteur de la transfusion sanguine. On a vu qu'il y avait quatre domaines très variés, très divers. Ça va appeler le technicien à travailler dans des structures très différentes. Alors, il y a évidemment les laboratoires privés, mais les laboratoires à l'hôpital. À l'hôpital, quand on rentre, on ne voit pas les laboratoires, mais on voit les médecins, on voit les infirmières, on voit l'équipe médicale, mais il y a tous les paramédicaux derrière qui font euh, des analyses et qui aident à poser un diagnostic. Il y a bien sûr le travail dans les centres de, de recherche médicale. Et, et là, ça amène à travailler dans des disciplines très particulières. Donc, euh, on peut parler d'une spécialisation, mais la formation de l'IFTLM, c'est justement d'apporter cette polyvalence. Les établissements français du sang, on en a parlé tout à l'heure avec des métiers très divers, les centres anticancéreux, les centres d'anatomie et cytologie pathologique, mais il y a beaucoup d'autres secteurs très différents, comme les services vétérinaires, comme les services des douanes, comme les laboratoires de la police technique et scientifique, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais aussi d'autres laboratoires très divers auxquels on ne pense pas, de prime abord, mais euh, tous les laboratoires de l'agroalimentaire, la chimie des eaux et de contrôle qualité, etc. etc. Il y en a beaucoup d'autres. Un petit zoom, on ne va pas vous présenter des, des vidéos, mais euh, euh, je peux vous parler un petit peu euh, de euh, l'anatomie et la cytologie pathologique. On en a parlé. C'est par exemple, vous voyez à côté une image, donc c'est le, le médecin qui. Euh, il y a une suspicion de cancer, donc on va faire des prélèvements, des prélèvements biopsiques, mais aussi des prélèvements d'exérès, et on va essayer de rechercher dans les cellules, si c'est des cellules cancéreuses ou pas. L'assistance médicale à la procréation, ce qu'on appelle l'AMP ou avant la PMA, tout dépend. Donc il y a beaucoup de techniques, on va en citer deux, principalement euh, l'insémination artificielle, soit avec du sperme de donneur, soit avec du sperme de conjoint. Et euh, bien entendu, tout ce qui est fécondation euh, in vitro avec toutes les avancées que l'on a, les, les congélations d'embryons. Le travail du technicien à la police technique et scientifique, ça va être un travail qui ne va pas être très différent, mais qui va être différent par rapport au, au type de prélèvement, parce que là, on va travailler par exemple sur des scènes de crime. Donc, on va travailler sur des prélèvements qui sont des traces, des traces qu'on euh, euh, qu va pouvoir analyser. Et à partir de ces traces, eh ben, on va pouvoir euh, caractériser l'individu qui porte ces traces, puisque... Tout individu, on a un patrimoine héréditaire, un patrimoine génétique qui nous est propre. Donc, c'est travailler sur des prélèvements particuliers, des traces, des empreintes. La virologie, on en parle beaucoup avec, euh, hélas, cette crise sanitaire. Donc, euh, des laboratoires très particuliers avec des mesures d'hygiène et de sécurité très particulières. Les thérapies cellulaires et géniques, on en parle beaucoup là maintenant avec, à l'heure du, du Téléthon, c'est comment euh, euh, essayer de préparer des, des cellules, euh, donc des préparations qui vont être longues, compliquées, pour euh, arriver à avoir euh, une visée thérapeutique. On peut aussi travailler avec des greffons aussi. Et la cytogénétique, c'est tout ce qui a trait à... à, à à la cellule et au patrimoine génétique, et on va classer ces chromosomes et on va pouvoir essayer de dire si euh, tel individu euh, porte euh, une maladie et quel type de maladie. Donc vous voyez que par ce zoom, les, les, les métiers très divers du technicien en fonction, bien sûr, du laboratoire auquel il va s'orienter pour son projet professionnel. Alors, on va parler de la formation, la formation euh, du diplôme d'État que nous dispensons au, au sein de, de l'IFTLM avec toute une belle équipe pédagogique. C'est une formation de trois ans. Il euh, faut savoir que le métier est réglementé. C'est très réglementé puisque euh, euh, c'est inscrit au Code de la santé publique. Donc, c'est un métier paramédical. Et pour pouvoir exercer en tant que technicien de laboratoire médical et emporter le titre, il faut être euh, porteur euh, de notre diplôme d'État ou être titulaire d'une formation ayant le même programme que notre diplôme d'État. Donc, c'est, on va dire, une profession qui est réglementée. C'est normal, on est au cœur du service du patient. Trois ans de formation, trois ans de formation pour obtenir, bien entendu, le diplôme d'État. Mais euh, euh, on ne conçoit pas un technicien de laboratoire qui ne soit pas un préleveur. Nous formons. À ce que l'on appelle le CCEPS, le certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins, mais pas que les prélèvements sanguins, on aussi beaucoup avec la crise sanitaire de prélèvements nasopharyngés et il faut être formé pour ça. Et pour pouvoir être préleveur, il faut euh, obtenir une attestation particulière, ce qu'on appelle la MGSU de niveau 2, c'est une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et on envoie nos étudiants au centre d'enseignement. Les soins d'urgence, et ce sont les médecins urgentistes qui vont euh, former euh, nos jeunes et nos futurs euh, professionnels de, de santé. C'est une formation bien sûr qui est scientifique, bien sûr qui est professionnalisante. professionnalisante Parce qu'au cours de ces trois années, il y a énormément de stages, il y a huit mois de stages. Elle est professionnalisante parce que aussi, à côté de, de la théorie, on a beaucoup de travaux pratiques et pratiquement moitié-moitié, une répartition 50-50 euh, et 8 mois de stage. C'est beaucoup 8 mois de stage qui vont être répartis, donc répartis dans différents laboratoires, où justement le jeune va pouvoir euh, aller dans des laboratoires très différents, des laboratoires qu'on a présentés tout à l'heure. Les enseignements en première année, je ne vais pas tous les citer parce que je préfère... Euh, avancer et répondre à, à vos questions, donc euh, la première année on va essayer d'asseoir les bases, mais de faire découvrir des enseignements comme la bactériologie, la biochimie, l'hématologie, les nostalces qui vont être au cœur, au cœur du, du métier. Les enseignements en deuxième année, on va passer quelque chose de beaucoup plus clinique, donc on va travailler sur des cas cliniques, avec euh, donc des cas de, de, de patients, et on va introduire tout ce qui est euh, cancéreux aussi, tout ce qui est pathologique. Les enseignements de troisième année, eh bien on approfondit avec bien sûr des nouvelles disciplines, on peut citer la pharmacologie, la toxicologie, on peut citer aussi euh, la parasitologie. Donc un enseignement qui est assez, assez poussé et assez complet, une formation très euh, polyvalente. Donc là, on a voulu vous présenter euh, nos salles de travaux pratiques avec nos étudiants, pour que vous puissiez voir comment nos étudiants travaillent en autonomie, euh, comment sont organisés les paillasses, comment on apprend cette autonomie et ces règles d'hygiène et de sécurité, euh, en expliquant, bien sûr, avant euh, de démarrer un TP tout un protocole à respecter. Donc vous voyez qu'ils sont assez indépendants et qu'ils utilisent plein de matériel qui sont à leur disposition. Donc nous avons au total 13 laboratoires d'enseignement. Vous les voyez très studieux, avec des lunettes de protection, des masques, des gants, le matériel qui est à proximité, et ils gèrent leur temps. Vous voyez qu'ils ne font pas tous la même chose en même temps. Donc, ils gèrent leur paillasse exactement comme quand ils seraient euh, dans leur euh, laboratoire. Donc, on revient à la formation qui est très professionnalisante, avec moitié théorie, moitié de travaux pratiques et après, on va mettre toute cette pratique dans les laboratoires au cours, euh, au cours des, des stages qu'ils arrivent à disposer de leur matériel. Donc ça montre une petite expertise. On a parlé des, des stages. Donc, euh, 30, ça représente 8 mois, 32 semaines de stage. Des stages qui peuvent effectuer aussi euh, à l'étranger. Donc, euh, ils choisissent, bien entendu, que les terrains doivent être agréés par l'école, mais on peut citer quelques exemples où nos étudiants sont allés en stage à l'étranger, la Suisse évidemment, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, le Québec, la Réunion, le Sénégal, le Cameroun, le... même au Vietnam. Voilà. Donc, euh, on aide bien sûr les étudiants à faire ces stages au sein de l'international avec des objectifs très particuliers. On propose aussi à nos étudiants, à partir de la deuxième année seulement, un parcours en apprentissage, c'est-à-dire soit euh, un parcours classique pendant les trois ans où l'étudiant reste étudiant. À partir de la deuxième année, il peut être en apprentissage, donc il va signer un contrat d'apprentissage avec un laboratoire et euh, il, il effectuera sa deuxième et sa troisième année en apprentissage. Il peut aussi choisir de faire uniquement sa troisième année en apprentissage. C'est un atout énorme, aussi bien pour l'étudiant que pour les laboratoires. Il y a beaucoup d'avantages beaucoup d'avantages pour être en apprentissage. D'abord, ils ont un double statut. Ils sont étudiants, mais ils sont aussi salariés. Et en fonction de l'année où ils vont rentrer en apprentissage, donc ils vont signer des contrats à durée déterminée soit de 12 mois, soit de 24 mois avec un laboratoire. Les avantages, c'est que euh, c'est le centre de formation d'apprentis et nous on a choisi de travailler avec l'IFIR qui va euh, euh, payer la formation de l'étudiant et l'étudiant comme il est salarié, eh bien, il va toucher un salaire. Donc, On peut dire que c'est gagnant-gagnant mais la formation est carrément identique et ça sera le même diplôme. Nos points forts, on en a beaucoup de, de... Fort, on a beaucoup de points forts, on peut citer euh, bien sûr l'accompagnement personnalisé. Donc on a des responsables d'études qui vont euh, suivre les étudiants tout au long de l'année, ce qu'on appelle les suivis pédagogiques. On a aussi euh, des tutorats, ça veut dire quoi des tutorats Ça veut dire que le tutorat il va être gratuit pour l'étudiant, on va avoir des étudiants de deuxième année, on va avoir des étudiants de troisième année qui vont aider nos jeunes euh, qui sont en difficulté dans telle ou telle discipline. On va avoir aussi une responsabilité qui va s'occuper euh, des étudiants pour les guider dans la recherche de stage. Et euh, moi-même, je les guide en troisième année pour s'insérer professionnellement. Donc, ça veut dire qu'on va travailler en fait le projet professionnel. Les parcours sont très professionnalisants puisqu'on a euh, des stages en France, à l'étranger, et on a dit qu'on a huit mois de, de stages. Les débouchés, ils sont plus que favorables. Donc vous voyez euh, des histogrammes à, à côté. Euh, vous pouvez voir en, en, en bleu le nombre d'offres d'emploi reçues, en sachant que nous avons un agrément pour former 60 diplômés par an. Et vous voyez qu'on frôle les 120, même les jusqu'à 140 euh, offre d'emploi que nous recevons directement sur notre boîte mail, donc des débouchés qui sont plus que favorables, en sachant aussi que tous nos diplômés ne euh, s'insèrent pas professionnellement euh, tout de suite après euh, la diplomation, certains, environ 20%, 20 euh, de nos diplômés poursuivent leurs études, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis bien sûr, l'IFTLM fait partie intégrante de l'Université catholique de Lyon, donc on profite bien sûr des 145 ans d'expérience de l'UCLI, des nombreux services qui sont mis à disposition des étudiants, un service logement, c'est-à-dire qu'on va les aider à trouver un logement, un pôle santé, euh, une cafétéria, des activités sportives, une, une réelle vie associative et évidemment euh, l'aumônerie. Les installations au sein euh, de l'UCLI euh, sont très innovantes. On a vu euh, une vidéo vous montrant les laboratoires, mais on, on dispose aussi d'une salle de coworking, de learning lab, d'un incubateur. Donc, beaucoup de points forts. Comment s'inscrire Comment être admis euh, au sein de l'IFTLM pour préparer ces trois années pour être euh, diplômé d'État donc, on est sur euh, Parcoursup, donc ça va être une admission sur dossier. Le public visé, alors j'ai envie de dire tout type de bac, mais bien sûr qu'on va sélectionner, on va sélectionner des bacs scientifiques, on va sélectionner évidemment euh, des STL, sciences et techniques de laboratoire, mais aussi des bacs ST2S et d'autres baccalauréens. On va vraiment étudier le dossier de l'étudiant. On a aussi des étudiants qui peuvent être en réorientation, réorientation notamment après la passe le parcours d'accès spécifique santé, ou des étudiants qui sont en réorientation après une première année de licence et qui bah, veulent se réorienter. Voilà ce que je peux dire pour l'admission via Parcoursup. Ceux qui sont dans des lycées, bon, ça va être bien expliqué, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés. Et nous avons un agrément de, de, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous accueillerons 60 étudiants en première année. La procédure d'inscription elle se fait euh, à partir du 21 janvier. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire à partir du 21 janvier et elle se terminera le 11 mars. Les mots-clés pour nous trouver vite, études euh, de santé, diplôme d'état de technicien de laboratoire de médical, bien sûr Lyon. Et vous allez sélectionner l'Institut catholique de Lyon, ftm et vous allez tomber directement sur notre formation. Les résultats sur Parcoursup seront donnés à partir du 27 mai. Parlons des droits d'inscription, euh, je vais citer ceux de cette année, cette année universitaire. On avait des droits d'inscription à 170 euros et des frais de scolarité à 4669 669 euros. Il n'y a pas euh, de, de frais annexes. Euh, le paiement, le règlement peut s'effectuer en une fois, en trois fois et même en sept fois. Il y a des aides, des aides qui sont possibles et qui sont nombreuses. Hein des aides de euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une bourse régionale et des bourses d'accueil au sein de l'UCLI euh, allant jusqu'à supporter euh, 50% des frais de, de, de scolarité. Donc des aides importantes qui sont mises à disposition de nos futurs étudiants. On a un deuxième type de parcours qui est un Bac plus 5. Donc, nous proposons un master de management de la qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales. Donc On reste toujours dans notre cœur de métier qui est la santé. Ce master, c'est un master d'état puisque nous sommes en partenariat avec l'université jean Moulin lyon 3 et notamment avec l'IAV. 120 crédits ECTS seront donnés à la fin de ces deux années de parcours de, de master. Donc nous allons euh, former euh, des professionnels qui vont avoir une double compétence, une compétence de management et une compétence de qualificien. Ils pourront s'intégrer en tant que cadre, en tant qu'ingénieur, aussi bien dans des industries pharmaceutiques que dans euh, des entreprises euh, biomédicales. Et c'est vrai que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'entreprises de ce type. Donc, une double compétence, je l'ai dit tout à l'heure, du management, de la qualité. On ne va pas citer toutes les compétences que nous visons, Et bien sûr que le qualiticien va piloter le système de management de la qualité, la qualité. C'est quelque chose qui est présent dans toutes les entreprises, non seulement présent, mais, prêt, mais obligatoire, avec des normes très particulières, une réglementation très particulière. Donc, c'est euh, du travail au quotidien, c'est ce qu'on appelle de l'amélioration continue avec des, des, des protocoles, des procédures à mettre en place, des modes opératoires. Les métiers visés sont très très nombreux, là j'ai cité le, le principal le directeur technique en, en industrie ou dans des laboratoires biomédicaux, mais bien sûr responsable qualité, coordinateur en assurance qualité, la dénomination peut être différente d'une entreprise, entreprise à, à l'autre. On ne va pas citer non plus euh, tout, euh, tout ce qui se passe en semestre 1, en semestre 2, comme unité d'enseignement, mais vous voyez que c'est extrêmement euh, varié. Et ça va même jusqu'au semestre 2 avec un séminaire international. On, on a des matières scientifiques, des matières réglementaires, de la comptabilité, de l'économie. C'est très, très varié. C'est des exemples de nos partenaires, tous ces partenaires. On se doit de les citer et on les remercie d'avoir accueilli en stage de Master 1 nos étudiants de l'an dernier qui sont actuellement en Master 2. Donc, merci à l'ensemble de ces entreprises de nous aider à former euh, nos jeunes et leurs futurs collaborateurs. Le Master 2, on continue dans la, dans la professionnalisation on continue aussi euh, dans tout ce qui est qualité, management, on va jusqu'au cadre juridique et aux politiques de santé. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est très professionnalisant parce que, aussi bien en M1 qu'en M2, il y a six mois de stage par année. Donc, six mois de cours et six mois de stage. Pour s'inscrire et pour être admis en, en master, bien sûr qu'on a des modalités. Donc, en master, on va accepter des diplômes d'État de technicien de laboratoire médical, donc des, des diplômés qui sortent de, de l'IFTM, mais aussi des licences 3, des licences 3 de sciences de la des licences 3 de sciences pour la santé. En master 2, on peut, avoir, bien sûr qu'on a les master 1, mais on peut avoir aussi des admissions euh, parallèles d'étudiants qui ont déjà euh, un master 1 scientifique, et qui viennent des d'ingénieurs, ou aussi des pharmaciens, puisque les pharmaciens qui vont aller travailler en industrie pharmaceutique et qui veulent s'orienter vers la qualité ou les affaires réglementaires vont passer par notre formation. L'admission est sur dossier et un entretien. Les frais, on peut citer les, les, les frais de l'an dernier, donc des droits d'inscription de, à 243 euros, puisque les étudiants vont acquitter ces frais au sein de l'IAE et des frais de scolarité pour l'IFTLM qui s'élèvent à 6 694 euros là aussi des aides des aides cette fois de l'enseignement supérieur par l'intermédiaire du, du CRUS donc des bourses du CRUS mais aussi des aides aussi de l'université catholique de, pour des aides, ce qu'on appelle des aides de poursuite d'études ils vont faire 6 mois 12 mois de, de stage s'ils font le M1 et le M2, donc ils vont être rémunérés. La rémunération minimale de 577 euros par mois, ça c'est le minimum légal, mais d'expérience, ils ont beaucoup plus. Je vous remercie, et maintenant on va passer à la deuxième partie euh, de ce live, c'est-à-dire répondre à vos questions via le, le chat. Donc, euh, je vais essayer de voir vos questions, de les lire. Alors, Première question sur euh, le, le chat. le diplôme d'État est-il reconnu ben, C'est un diplôme d'État, donc c'est un diplôme de l'État français. Donc bien sûr qu'il est reconnu et ça implique que euh, le diplômé va pouvoir travailler euh, en dehors de, de la France. C'est un diplôme du ministère de la Santé d'ailleurs. Euh, une autre question sur le, le chat. Est-ce facile de trouver des stages? Eh bien, si vous avez bien écouté ma présentation, vous avez vu que euh, nous mettons à disposition des, des étudiants, euh, des responsables qui vont les guider tout au long de l'année à trouver les stages. Donc euh, au niveau de la région, de quelle région, au niveau de quelle discipline, donc on va vraiment les guider. et pour pouvoir travailler et peaufiner leur euh, projet professionnel. J'essaie de voir une questions. Alors, comment se passe une semaine type Il n'y a pas de semaine type. Il n'y a pas une semaine qui ressemble à, à une autre. Euh, les étudiants, en règle générale, ils démarrent le premier semestre en première année avec pas mal de théories et un petit peu de travaux pratiques. Et à partir du deuxième semestre, il y a énormément de travaux pratiques. Et je vous ai dit, au cours des trois années, il va y avoir autant de travaux pratiques que de cours théoriques. Donc, il faut asseoir les cours théoriques pour pouvoir passer à la pratique et ensuite les mettre en application. Donc, il n'y a pas tellement de semaines types type, mais on va dire qu'il n'y a pas plus de travail que euh, lorsque vous êtes en terminale. Bien sûr, c'est un travail qui est quotidien, qui doit être fait quotidiennement. Est-ce que j'ai d'autres questions sur le, le chat N'hésitez pas à poser des questions. Une autre question. Euh, qui font les enseignements du diplôme d'État On a beaucoup, beaucoup d'intervenants. Euh, on a bien sûr ce qu'on appelle des, des formateurs, des enseignants qui sont euh, chez nous. Alors ça va être aussi bien des enseignants-chercheurs que des enseignants euh, de travaux pratiques. On peut, ça peut passer des cadres de santé à des médecins ou pharmaciens biologistes. Nous avons beaucoup, beaucoup d'intervenants qui sont des de santé qui sont même les praticiens hospitaliers parce qu'on va justement aller chercher euh, l'expertise euh, d'une discipline, l'expert en bactériologie, l'expert en anatomie, cytologie, pathologie. On ne peut pas être expert partout, donc on va avoir euh, des praticiens hospitaliers pour la majorité, mais des enseignants-chercheurs, évidemment. Je vais question. Un élève de Bac plus 3 pro spécialisé qualité peut-il intégrer le master Oui, à partir du moment où il y a une formation de Bac plus 3 qui, après, qui est scientifique, on va étudier le dossier et l'entretien euh, C'est un entretien de motivation. Donc oui, pour répondre euh, à cette question d'une future peut-être euh, étudiante de, de master. Donc oui, on peut intégrer le master après un bac plus oh. Y a-t-il une liste d'attentes suite aux décisions sur Parcoursup alors, en fait, on a beaucoup de candidatures sur Parcoursup, on ne va pas le, le cacher. Euh, on peut accueillir 60 étudiants, donc on va faire une, une liste et on va faire un classement. Voilà. Et en fonction du désistement, on va appeler les premiers. En fonction du désistement, euh, bah, oui, on pourra appeler euh, le, le 150e, le 200e, c'est possible. Tant qu'on n'a pas nos 60 étudiants, on va appeler. Il faut savoir que quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, vous vous inscrivez dans beaucoup d'écoles pour avoir euh, une chance d'intégrer euh, l'IFTLM. Donc oui, bien sûr, il y a une liste, une liste d'attentes. Autre question sur le chat. Alors, je la lis en, en même temps. Le diplôme est un diplôme d'État reconnu par le ministère de la Santé. Oui. Mais a-t-il une équivalence de reconnaissance éducation nationale bah, Pas la peine, parce qu'en fait, euh, euh, les, les diplômes nationaux, ce qu'on appelle les diplômes nationaux, ils sont divisés en plusieurs types. Donc, vous avez des diplômes type licence, euh, master, qui sont des diplômes de l'enseignement supérieur de la recherche. On a des diplômes de l'éducation nationale, ça va être tout ce qui est BTS, et on a euh, les diplômes d'État du ministère de la Santé, c'est le diplôme d'État euh, d'infirmier, c'est le diplôme d'État de manipulateur en électroradiologie, et c'est bien entendu notre diplôme d'État euh, de technicien de laboratoire médical. Donc c'est tous les paramédicaux qui dépendent bien sûr du ministère de la Santé. Donc j'espère avoir répondu à votre question. d'autres questions sur le chat. Si y a-t-il des cours en anglais Il n'y a pas des cours en anglais, il y a euh, des cours d'anglais, ce qui est différent. Donc, euh, dans le programme officiel, il n'y a pas d'enseignement euh, d'anglais, mais nous, à DLM de Lyon, on a décidé d'en mettre aussi bien en première année, en deuxième année qu'en troisième année. Et bien entendu, au, dans le master aussi, puisqu'il faut savoir que le technicien de laboratoire, qu'il travaille dans un laboratoire sur un plateau technique ou qu'il travaille euh, dans un laboratoire de recherche, il va beaucoup travailler avec des automates. Et les automates, cest eh bien les fournisseurs, fournissent des, des, des protocoles qui sont en anglais. Donc, l'anglais scientifique est indispensable. Donc, oui, pour répondre à, à cette question. Autre question, est-ce que le lycée d'où nous, nous venons va influencer sur l'admission alors, je comprends tout à fait votre question. Je comprends parce qu'il y a des lycées euh, qui sont plus sélectifs. Donc déjà, on va se baser sur vos résultats euh, tout au long de l'année. Il va falloir avoir le baccalauréat. Euh, oui, on va, euh, on va faire attention, euh, on va faire attention euh, au lycée, au lycée, parce que, euh, avoir un... Un 15 sur 20 dans un lycée et un 12 sur 20 dans un autre, c'est peut-être équivalent, tout dépend du niveau d'exigence. Alors, elle est longue la question. Dans le cadre du master, les modules d'amélioration continue sont visiblement représentés. Oui je réponds oui. La formation favorise-t-elle plutôt l'apprentissage des BPF ou plutôt un référentiel type ISO les, les, les deux. Les deux, madame, les deux. Parce que euh, le master, on va euh, apporter toutes les normes et référentiels de l'industrie pharmaceutique que des entreprises biomédicales. Donc, euh, oui, les deux. Encore. Quels sont les attendus pour accéder à la formation ben, Ça dépend des, des, de quel type de formation. Si on parle d'une formation euh, Bac plus 3, euh, ben, les attendus, ça va être le niveau que vous avez eu en première et en terminale. Et du, aussi bien le niveau de votre baccalauréat qu'on va s'intéresser à toutes les disciplines, aux, aux disciplines qui euh, vont servir... Pour le métier de technicien de laboratoire, bien sûr que vos enseignements techniques, euh, c'est après, il n'y a pas que les notes, il y a aussi votre lettre, votre motivation, il y a aussi les appréciations des enseignants. Donc, c'est tout un ensemble. Autre question, y a-t-il un nombre de places limitées pour les bacs ST2S par rapport aux bacs généraux Eh bien, non. Nous n'avons pas de sélection. C'est-à-dire, nous ne, ne, ne sélectionnons pas comme ça et je me refuse à, à, à, à parquer les, les étudiants en fonction de leur baccalauréat. C'est vraiment votre niveau. Donc, et d'une année à l'autre, on a des profils très différents. On a toujours des classes très hétérogènes et des profils très différents. Donc, nous, on n'a pas un nombre limité pour ST2S, ST2S. La logique avant, quand on a fait ce baccalauréat, c'était orienter les jeunes vers le métier d'infirmier. Le métier d'infirmier, c'est un métier paramédical. Nous formons des paramédicaux. Il faut qu'il y ait des passerelles entre nous. Donc oui, on a besoin de ces ça. Euh, autre question est-ce facile d'intégrer la police technique et scientifique alors ça c'est une question qui revient souvent alors on a vu, j'ai oui. essayé de présenter très très très brièvement euh, le, le métier de technicien euh, au sein de, de la PTS c'est vrai qu'il peut être soit dans un laboratoire soit il peut être dans un commissariat et aller euh, sur les lieux on va dire de crime ou autre hein, de délit euh, pour recueillir les prélèvements euh, pour intégrer la PTS il faut être déjà être diplômé donc déjà être technicien de laboratoire et il faut passer un concours de la PTS donc euh, ça dépend des régions donc euh, il y a des concours qui sont ouverts chaque année avec un nombre de places limitées et nous avons euh, pas mal d'anciens, je suis très fière parce que chaque année, on a des anciens qui intègrent la PTS, donc ça veut dire que non seulement ils ont diplômé, mais ils ont travaillé pendant, on va dire, un an pour essayer de voir et d'intégrer la PTS et de travailler sur les annales de, de, de la PTS. Il euh, y a un examen écrit pour intégrer la PTS, mais il y a aussi un entretien. Le entretien, est capital. Donc, il faut vraiment... Euh, Montrer bah, qu'on veut intégrer, parce que vous êtes des policiers aussi. Et c'est très, très confidentiel, tout ce qui se passe comme type d'analyse. Donc, on a aussi des étudiants, et notamment cette année, on a une étudiante de troisième année, donc je dirais le nom, c'est très confidentiel, elle fait un stage au sein de, de la PTS à Germain. Autre question euh, Qu'est-il attendu dans notre lettre de motivation Eh ben votre motivation. Donc, vous devez, si vous, faites, euh, si vous voulez intégrer le bac plus 3, il va falloir nous dire pourquoi vous voulez être technicien de laboratoire. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier Qu'est-ce qui vous attire et dans quel type de laboratoire Donc, montrer l'amour du métier, l'amour de l'autre et... Les, et le, vos, tout ce qui est votre responsabilité, votre fiabilité, parce que là, on va donner des résultats et des résultats qui doivent être fiables. Merci, Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions, j'essaie de, de répondre. Donc, euh, autre question. Il est marqué que vos étudiants ont intégré la réserve sanitaire lors de la crise. Comment ça s'est passé Oui. Alors, il y a nos étudiants qui ont intégré la réserve sanitaire. Alors, l'année dernière, on a été impacté dès le mois de mars. Euh, ça tombait bien que ce soit le mois de mars, parce qu'on va dire aussi bien nos étudiants de fin de première année que nos étudiants de fin de deuxième année, que même nos étudiants de troisième année étaient armés. Donc, ils ont été rejoindre la réserve sanitaire. Ce sont, c'est l'agence régionale de santé, qui est une de nos tutelles qui nous a demandé euh, de les aider et d'aider notamment euh, les laboratoires hospitaliers en priorité pour aller rejoindre cette réserve sanitaire et aider dans les techniques. Les diplômés aussi ont, ont aidé euh, en fin de journée, en week-end, ça s'est rajouté au sein de leur travail actuellement, on a des étudiants qui euh, le soir et les week-ends vont aider aussi les hôpitaux, mais aussi les laboratoires privés, parce que bah, les laboratoires sont hyper bloqués, comme vous le savez, avec les prélèvements nasopharagés, les techniques de PCR qu'il faut mettre en route. Donc c'est tout du travail de techniciens de laboratoire. Donc oui, ils ont intégré, ils font partie prenante de, de cette réserve sanitaire. Sur quel sites sont préparés ces diplômes Donc je pense que là la question ça doit être par rapport à l'Université catholique de Lyon puisque nous avons euh, trois sites maintenant, euh, donc euh, sur Lyon nous en avons deux et nous avons un site sur Annecy, Eh bien euh, nous sommes sur Lyon et nous sommes sur le site de Saint-Paul. Est-ce que j'ai loupé des, euh, des questions là? J'en vois plus qui, qui apparaissent. J'essaie de, de revoir un petit peu euh, les questions. Ce que, ce que je peux dire en attendant qu'il y ait d'autres questions qui, qui arrivent, n'hésitez pas, hein, on est là pour vous répondre et pour vous répondre même toute la journée. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions, excusez-moi. Euh, si, il y a une autre question qui est arrivée. Quelles sont les formations possibles après obtention du diplôme d'état bac 3, hormis votre master et bien, il y a deux types, en fait, de, de poursuite d'études principales. Il y a un type de poursuite d'études, c'est d'intégrer un master. Alors, bien sûr, il faut que le master colle avec euh, l'enseignement qu'on vous a donné. Donc, ça va être, bien sûr, un master scientifique. Euh, bah, il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer euh, les universités qui proposent des, des, des, ma des masters. Euh, ça peut être un master en génétique, ça peut être un master en bactériologie ça. Tout type de master. Euh, après notre diplôme d'état, on peut aussi intégrer une école d'ingénieur. On a environ un à deux diplômés par année qui intègrent une école d'ingénieur. Donc, il rajoute deux ans pour devenir donc, ingénieur. Le master se prépartit dans l'apprentissage. Pas encore. Non, c'est quelque chose que nous pensons mettre en, en place peut-être l'année prochaine ou dans deux ans. Donc, pour le moment, il s'agit d'une formation initiale, mais en même temps, il y a six mois d'école et six mois en stage. Donc, six mois en stage où vous êtes salarié, on peut dire que c'est de l'alternance en tout cas. Une autre question qui arrive, je n'étais pas là au début de la présentation. Pouvez-vous me dire votre fonction au sein de l'école bah, je vais vous dire mon nom, Linda Amar, je, je dirige euh, l'IFTLM depuis de très nombreuses années. Je dirige l'Institut de formation de techniciens de laboratoire médical. Et avant euh, de diriger euh, l'IFTLM, je dirigeais un laboratoire de, de recherche spécialisé en procréation médicalement assistée. Donc le métier, le métier de biologiste, bah, je le connais, le métier de technicien de laboratoire, je le connais avant. Pour diriger une telle école. N'hésitez pas. N'hésitez pas si j'ai répondu à une question et que vous voulez des, des compléments à, à, aux réponses que j'ai pu apporter. J'essaie de répondre vite parce que je vous remercie. Le, le, le chat est très très riche. Encore deux autres questions qui arrivent. Euh, Trouve-t-on facilement du travail Ah oui. Alors, là je vais me régaler parce que euh, concernant le diplôme d'état, on forme 60 diplômés par an, depuis peu parce qu'on en formait 48, et on a plus de 120 euh, offres d'emploi par année, donc avec des offres qui sont très intéressantes. Donc euh, bien que nos diplômés s'insèrent très facilement, il n'y a, a pas du tout d'attente, hein. ils sont insérés dès la sortie de leur diplôme en sachant que 20% poursuivent leurs études. Donc là, ça ressemble très aisé. Parlons du master. Le master, il a été ouvert uniquement l'année dernière. Donc, ce master de management de la qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales a trouvé un succès fou. Alors, 28% de nos étudiants qui étaient en stage ont eu une proposition d'emploi par les entreprises qu'on a montré. Si vous voulez euh, le, le revoir en différé, vous verrez les, les entreprises. Donc, oui, oui, on s'insère, très très facilement. Autre question, peut-on compléter la formation pour part de la recherche agroalimentaire et à quel endroit Alors, à quel endroit, je vais vous laisser regarder, j'ai pas le droit de, de vous dire comme ça en, en live, euh, où ça serait de la, de, la, de la publicité. Donc, oui, bien sûr, l'agroalimentaire fait partie euh, pleinement de... de ben de tout ce qui est patient euh, qualité euh, donc oui on peut compléter la formation par de la recherche agroalimentaire alors je ne sais pas ce que vous entendez aussi par recherche agroalimentaire si euh, euh, la personne pouvait compléter ça je peut-être que je pourrais apporter une autre précision hein. j'ai dé démarré j'ai démarré ma carrière en, en agroalimentaire pour dire que ça mène à tout alors Peut-on intégrer le master en M2 avec un master QSE Oui, c'est possible. On va étudier, en fait, on va, si vous avez un M1, on va en fait étudier les disciplines que vous avez étudiées en M1. Soit on va vous intégrer entièrement en M2, ou on vous dira de suivre quelques modules de, de, de M1. Donc, euh, oui, c'est possible. C'est possible si ça colle, mais je ne peux pas vous répondre comme ça. Ça va dépendre aussi des disciplines que vous avez faites. Il ne faut pas que vous soyez en manque de, de... Là, ça va être plus le scientifique, le, le côté qualiticien. vous l'aurez. Après, il y a aussi euh, euh, de, du droit, d'autres modules, pas uniquement scientifiques. Tout est une question en fait de dossier, hein. tout est une question de dossier aussi bien pour intégrer le bac plus 3 avec le diplôme d'état que le, le master. On étudie vraiment euh, tous les dossiers et si on ne comprend pas, et bien soit on va vous appeler, soit on demande à l'entretien, tout ça c'est des petites choses qui se précisent à l'entretien. Est-ce qu'il y a d'autres questions On a encore 10 euh, minutes, euh, dix minutes de, de live. Je ne vois plus de, de questions sur le chat. Je ne vois plus de questions sur, sur le chat. Peut-être peut parler de l'apprentissage, peut-être parler de l'apprentissage... Ça peut intéresser certaines personnes, donc euh, certaines personnes qui vont intégrer euh, l'IFTLM vont pouvoir faire une année classiquement euh, et euh, après pouvoir intégrer la deuxième année et la troisième année en apprentissage, c'est-à-dire signer un contrat d'apprentissage avec un laboratoire et être aussi bien étudiant que salarié. Il y a une autre question qui apparaît. Quels sont les effectifs par classe Alors, comme on a de type de formation. Donc pour le diplôme d'état, c'est 60 euh, en cours magistral. Pour les travaux pratiques, ces 60 sont divisés en trois groupes. Donc on vous fait travailler par 20 en salle de travaux pratiques pour que vous puissiez être à l'aise et avoir euh, votre matériel et votre espace à, à, à vous. Et euh, concernant euh, le master, euh, pour le moment, en Master 1, on a accueilli 25 étudiants, on peut pousser, oui, à, à 30. Là aussi, ça va dépendre des candidatures. Voilà, on, a, on ne se fixe pas un objectif, ça va dépendre des candidatures. Si on a 30 candidatures magnifiques, je ne vois pas comment on va pouvoir sélectionner. On va, on va prendre des 30. J'espère avoir répondu à votre question, madame. Il y a d'autres questions C'est bien parce que les questions du, du chat, on voit que vous êtes intéressé par nos deux types, euh, nos deux types de, de formation. Alors, moi, j'ai envie de dire que euh, c'est une très belle opportunité pour euh, l'IFTLM d'avoir ouvert il y, a, il y a deux ans un master, parce que ça donne justement une projection euh, et euh, une, une pro un prolongement de, de, du panel pour poursuivre les, les études. Je ne vois pas d'autres questions sur le, sur le chat. J'espère qu'on a été clair. En tout cas, moi, ce que je veux vous, ce que je veux vous dire, c'est n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, on, on répond absolument à tous les mails, et on vous recevra bien entendu. Alors, il y a une autre question qui arrive pour les lycéens à part l'aspect SVT, laquelle est conseillée ben, En fait, je ne vais pas donner un conseil, je vais dire ce qui serait rédhibitoire, c'est de choisir quelque chose, où, euh, une voie où vous ne faites pas de biologie. Si vous ne faites pas du tout de biologie, je ne vois pas du tout comment vous allez pouvoir intégrer notre formation qui spécialise en biologie médicale. Vous allez avoir des lacunes qui sera impossible à, à, à combler. Donc il n'y a pas que l'aspect euh, SVT. Alors, je sais qu'il y a eu une réforme, bien sûr, du baccalauréat, alors très souvent, très souvent, j'essaie d'imaginer les questions d'avance, est-ce qu'il faut être bon en maths Ben non, on ne regarde pas les mathématiques, vous voyez, donc ça, on ne regarde pas. On va regarder la biologie, on va regarder la chimie, la physique, euh, mais on va regarder aussi, surtout, votre dossier, les appréciations, votre motivation. Il y a, il y a tout un ensemble de, de critères qui, qui, qui vont rentrer en, en ligne de compte. Donc, il ne faut pas que vous vous auto-censuriez. Euh, je n'ai pas envie que vous disiez, ah, oh là là, avec mon baccalauréat, avec les exigences euh, attendues, je ne vais pas y arriver, ou euh, on ne va pas me prendre. Euh, non. Alors, il y a encore d'autres questions. Alors, pourra-t-on visiter les locaux si les conditions sanitaires s'améliorent Bien entendu, c'est évident, on a, on a, on a hâte que, de pouvoir vous, vous accueillir. Là, aujourd'hui, c'est un live, je, je, je parle devant une, une caméra pour le film, j'aurais bien, bien voulu vous voir et répondre à vos questions et vous faire visiter, bien sûr, nos laboratoires d'enseignement et répondre à toutes vos questions. On pourra aussi vous accueillir sur les journées de l'enseignement supérieur et vous montrer carrément nos étudiants qui sont en train de manipuler. Ça, on pourra le faire, voilà, en respectant, bien sûr, des mesures. Autre question, alors là ça a plu, euh, les lettres de recommandation sont-elles demandées dans les dossiers euh, Non, pas pour un bac plus 3, euh, on peut demander une, une lettre, on ne l'exige pas, mais par exemple un étudiant qui voudrait s'inscrire en M1 et qui va apporter une lettre de recommandation d'un de ses enseignants de licence, c'est un plus, voilà. Pour les lycéens venant du bac STL y a-t-il une différence d'admission pour les deux spécialités, STL Biotechnologie et STL Chimie Oui, il peut y en avoir. Je, je, je, je pense que le plus adapté, c'est le STL Biotechnologie. Mais encore faut-il euh, voir votre dossier. Si c'est un dossier STL Chimie euh, qui est très bon, euh, on va, ne on va pas l'éliminer. Il me semble que j'ai passé une question. Alors, après le diplôme d'État Bac plus 3, question très importante. Est-ce que les métiers techniques techniciens sont forcément en rapport avec les labos de prélèvement sommaire Bien sûr que non Mais bien sûr que non Vous pouvez être dans des laboratoires hospitaliers où vous ne voyez. Ah, vous ne voyez pas du tout le patient, donc les prélèvements ne sont pas faits par les techniciens, mais par les infirmières. Et vous pouvez aussi intégrer des laboratoires où vous ne voyez pas de patient, si ce sont des laboratoires de recherche médicale. Donc, euh, soit vous êtes au cœur et avec le patient devant le patient, soit vous êtes derrière. Donc, euh, si les prélèvements vous font peur, bien sûr que non. Et si vous avez bien écouté, les, les, les secteurs d'activité sont très divers et très variés. s'il y en a d'autres il nous reste cinq minutes il nous reste cinq minutes 4 minutes maintenant après le live sera, sera coupé je ne vois pas d'autres d'autres d'autres questions n'hésitez pas à aller euh, visiter notre site internet, vous allez avoir euh, euh, des vidéos, des vidéos de, de techniciens de laboratoire en poste, avec, euh, des, on va dire, euh, vraiment des questions très particulières et qui vont, pr vont présenter leur métier. Ah, il y a une autre question qui arrive de dernière minute, y a-t-il une remise à niveau des différents élèves en début de formation Oui, oui. En première année, en fait, euh, c'est ça la première année, c'est essayer d'homogénéiser le niveau de nos étudiants. Donc en première année, on va, on va asseoir les bases avant de pouvoir aller plus loin. Et arriver en deuxième année, le niveau est nivelé. Donc euh, oui, ça se fait intuitivement par l'équipe pédagogique, intuitivement. Voilà, on arrive presque au, au, bout, de, au bout de notre live. Ben moi, j'ai été ravie, ravie de, de faire cette première en live, un petit peu frustrante, parce que je, je ne vous vois pas un peu frustrante aussi, parce qu'on aurait beaucoup aimé vous faire visiter nos laboratoires. Donc, je vous invite, dès que cette crise sanitaire se sera calmée, à venir euh, visiter ben, l'université catholique de Lyon magnifique, magnifique lieu et bien entendu nos laboratoires d'enseignement de discuter avec notre équipe pédagogique de pouvoir poser euh, vos questions et une dernière question après je pense qu'on va arrêter quels ont été les retours des maîtres de stage sur ce nouveau master ben, des retours euh, magnifiques et là aussi, on peut vous mettre en contact avec des jeunes de, de, qui sont actuellement en M2, des retours magnifiques, puisque 28%, 28 de euh, nos euh, contacts, euh, on leur a proposé de les embaucher avec un CDI à la clé à la fin de leur M2. Donc, des retours très positifs. Vraiment, ce, ce, ce master, c'était un réel besoin pour les laboratoires. Le fait d'avoir abandonné la spécialité physique-chimie en terminale sera-t-il un handicap pour moi Il y a un petit peu de physique, un petit peu de chimie en terminale. Mais si vous avez fait un peu de physique, un peu de chimie en première, ça ne devrait pas être un handicap. Parce que le programme est light et en deuxième année, on ne parle plus de physique, on ne parle plus de chimie. Donc ça ne devrait pas être un frein à condition bien sûr que vous ayez des bases de physique et de chimie. Dans parcoursup, vous trouvera-t-on dans les formations sélectives Oui, bien entendu. Là, je ne peux pas les redonner. Essayez de regarder en, en live. Mais euh, métiers de santé, euh, diplôme d'état de technicien de laboratoire médical. Institut catholique de Lyon, IFTLM, vous allez tomber sur... Et Lyon, bien sûr, vous allez tomber tout de suite sur, sur nous. Eh bien, j'ai plus qu'à vous remercier encore une minute pour vous dire le plaisir que, que j'ai de diriger euh, cette école et le plaisir que, que j'aurai de, de vous accueillir à la rentrée prochaine. Merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup euh, de vous être... Euh, présenté euh, à ce à ce live et à très bientôt peut-être au revoir